Donc, tout à l'heure, je pense que tu as euh, énoncé euh, des, gens, des personnes qui pouvaient faire quelques, quelques témoignages. Ouais. Euh, nous en sommes un, euh, hein, mais là c'est parce que j'étais en communication avec, euh, avec le, le Cameroun bien sûr, et là je suis revenu reprendre le, le coup de la, de la réunion. Alors donc c'est pour euh, euh, rassurer nos amis qui viennent de s'inscrire dans le programme. C'est un excellent programme. Hein? Et euh, juste un petit coucou à, à Olivier. Hein? Euh, il, y avait ce, il nous a parlé au tout début euh, du, mind, de, de, du mindset, hein, c'est-à-dire des façons de planifier sa matinée et ça roule très bien parce que euh, juste à se dire ben voilà, tout à l'heure, Florian, tu parlais de se fixer des objectifs, mais on peut se les dessiner et puis coller sur son miroir dans sa chambre et puis le matin quand tu te réveilles, c'est euh, le premier bonjour que tu fais quoi donc euh, à force de s'imprégner à cela mais euh, on, on, on parvient à, à matérialiser à partir du, du, du virtuel au, au concret quoi ouais. euh, en fait notre témoignage c'est pour dire que c'est un très bon programme le, le programme qu'anime florian et et tous les membres de son de son équipe quoi donc, à, juste après la première acquisition, mais on va commencer à lorgner la, euh, la suivante. Hein. Je, je pense que là, à ce niveau, on va, on va beaucoup plus se mobiliser pour aller vers le Québec cette fois-ci. Hein. Donc, euh, oui, donc, fait en sorte que... Mais quand même, on doit se dire que c'était très stratégique euh, de commencer avec euh, l'Ontario, étant donné euh, le, comment on dit, les programmes que nous avons ici, hein, oui. qui, euh, qui diffèrent de ce de ce que pourrait avoir, de ce à quoi on pourrait avoir accès si on s'orientait vers euh, vers le Québec, quoi. Donc, ah. euh, oui, c'est ça. Donc, je n'avais pas de questions spécifiques en tant que telles, mais plutôt apporter un témoignage comme euh, pour euh, dire, voilà, le programme, il est très bon, il est très excellent. Et euh, nous sommes vraiment contents d'avoir investi dans ce type de programme-là. Merci.